Bon aujourd'hui je vais te présenter un petit effet. Oui. Avec le jeu Regalia. Tu connais le jeu Regalia C'est le jeu euh, que Shamling a sorti il y a quelques années. Mm -hmm, magnifique d'ailleurs. Ouais, il, il est super joli, regarde. J'adore, il est doré. Doré. Très, il est vraiment beau. D'ailleurs, je vais te montrer les faces. Mm -hmm. Voilà, très sympathique. Hein d'ailleurs, je l'utilise très rarement, histoire de le conserver un petit peu. Mm -hmm. Ce que je vais te demander de faire, en fait, c'est de mélanger les cartes. Tu les mélanges bien, bien, bien. Et une fois que ça sera fait, eh ben je vais te parler d'une chose. Mmh. Ça glisse, hein Ouais, elle glisse. Donc, tu les poses sur la table. Ouais. Et là, je ne sais pas si tu as remarqué. Si, il y a une pochette. J'ai une pochette et dedans, j'ai écrit une petite prédiction. Mmh. Pour toi et pour vous. Alors, c'est simple tu as mélangé oui. les cartes. Oui. Tu peux couper le jeu, coupe où tu veux. Tu recomplètes ta coupe Très bien, alors maintenant je vais juste étaler les cartes Oui Tu vois comme c'est joli Et je vais te demander de mettre le doigt sur une carte mm -hmm. Prends ton temps, tu as 52 possibilités donc prends ton temps Vas-y mm -hmm. Très bien, donc tu la, tu la sors, tu la mets là sans qu'on la regarde voilà. Personne ne l'a regardé, même pas moi mm -hmm. D'accord J'atteste je prends le reste du jeu, je le mets à l'écart mm -hmm. et afin de ne pas influencer vous, le public et toi, je vais la mettre avec ma prédiction. Très important, vous pouvez regarder, il n'y a aucune triche. Voilà, d'accord Je le laisse. Maintenant, on va récapituler. Tu as mélangé les cartes, mm -hmm. vous avez vu, tu as étalé le, le jeu, tu as là. sorti une carte. Tu es bien d'accord avec moi que toutes les cartes sont différentes tout à fait mmh. vérifie bien qu'il n'y ait pas plusieurs as tu... non non j'ai quatre as en ouais. ton temps ça te convient ça me convient d'accord donc tu as tu étais d'accord avec moi tu avais 52 possibilités de sortir une carte au hasard mm -hmm. tu te rappelles que j'avais fait une prédiction oui dans cette étude oui tu es d'accord avec moi vous l'avez bien vu vous aussi si je sors ma prédiction. Oui. Je vais la mettre ici, à gauche. Je sors ta carte. Aucune manipulation. Tu ben es d'accord avec moi Je suis d'accord avec toi. Tu ne l'as pas vu ta carte Non. Je Personne pas ne l'a vu au final. Non, en revanche, moi j'ai surprise. Tout à fait. Hum, hum, en, revanche, hum. en revanche, moi, j'avais noté quelque chose. Ah oui Qu'est-ce que tu lis là Le 3 de carreau. Le 3 de carreau. Hum, hum. Bien. Maintenant, pour la première fois... Je vais retourner la carte. Avoue que si c'est vraiment c'est le 3 de carreau, là, c'est un miracle. J'avoue, alors hein, Au cas où je me suis trompé, on est à, admettons que c'est le 4 de carreau ou le 5 de carreau, avoue que c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. D'accord Alors, suspense. Attention. Tu y crois ou pas hum, en magie, on peut tout croire. Je pense que oui. Non et eh bien tu as raison trois yes. de carreaux. Magnifique Avec des cartes toutes différentes oui. Et bien sûr tu peux prendre le jeu Regarder qu'il n'y ait pas plusieurs 3 Plusieurs 4, il y a vraiment un seul 3 de carreau oui. Et eh bien je suis très content que ça t'ait plu ah, C'est magnifique Et eh bien je te donne rendez-vous à la semaine prochaine pas à vous aussi mes amis pour une prochaine vidéo D'accord Allez bye bye à tous Bye bye.